Les bonnes raisons d'être optimiste, on en parle avec vous, vos témoignages dans quelques instants et nos invités. Le plus dur est peut-être déjà derrière nous. Hein. J'espère en tout cas, on fait le point des bonnes nouvelles pour cette année 2021 en images. Regardez. Bonne année Ah ben ça va pas être difficile de faire mieux cette année. À ah n'en pas douter, il y a des raisons d'être optimiste en 2021. Si, si. Tout d'abord, question Covid-19, on voit le bout du tunnel le déconfinement numéro 2 suit son cours. On retrouve notre liberté de mouvement et les activités extrascolaires de nos enfants ont repris. Waouh Quant au vaccin tant attendu, il est arrivé et les plus fragiles vont commencer à en bénéficier. Un budget d'un milliard et demi d'euros y est consacré. Et si, à toute chose, malheur et bon, il faut se dire que la crise sanitaire a aussi apporté du positif. Un élan inédit de solidarité a vu le jour. On a tenté de se recentrer sur l'essentiel. Un autre modèle économique et social, plus proche et plus vertueux, émerge. Et parmi ceux qui ont eu la chance de télétravailler, beaucoup ont pu envisager autrement la relation vie professionnelle-vie privée. Et puis, en cette nouvelle année, même la planète a de quoi se réjouir. Les états unis vont rejoindre l'accord de Paris. 2021, tous les espoirs sont permis. Si, si. Alors, tous les espoirs sont permis, mon cher Pascal Legitimus qui est avec nous ce matin. Une bonne raison d'être optimiste cette année oui, meilleur que 2019, c'est pour ça que quand je dis bonne année, je dis meilleure année évidemment. Et J'espère que 2022 sera encore mieux, voilà, je l'espère. Et surtout une petite pensée pour tous mes camarades artistes dont vous faites partie, qui ont besoin de s'exprimer et de transmettre. On pense évidemment très fort à elle et à eux. Euh, Jean-Luc Udry, entrepreneur, auteur, euh, conférencier, également conférencier en optimiste opérationnel. Vous nous avez dit, euh, la Ligue des optimistes de France aussi, vous y participez de temps en temps. Euh, les bonnes résolutions, c'est sincère ou est-ce qu'on essaie de se donner bonne conscience Oh, une bonne résolution, c'est toujours euh, sincère si vous décidez euh, d'arrêter de, de fumer ou de perdre du poids. Ou... Rien de personnel, hein, c'est ouais, pour moi que je dis je ça. Ah, sûr, je, il me regarde depuis dis... le début de l'émission et dit celui-ci. Je, je connais pour cette moi bonne résolution. Que ça, parce que ce serait peut-être une bonne résolution. Non, mais ça te va bien, je te euh, Voilà, les, moi, ré ça te va bien. les résolutions finalement, euh, elles tiennent assez peu de temps. Quand elles voient le, le début du mois de mars, c'est quand même le Pérou, il hein, faut quand même le dire. Alors peut-être on peut donner deux, trois conseils pour tenir des résolutions. D'abord, il faut qu'elles viennent de vous. Ce n'est pas Tante Agathe qui va vous dire d'arrêter de fumer ou ce n'est pas votre chef qui va vous dire arrête de fumer. Vous ne serez pas assez convaincu. Donc elle vient de vous. Ensuite, elle est réaliste. Hein, si vous dites en 2021, je vais aller passer un week-end sur Mars, il y a peu de chances que ça fonctionne. Bon, il en... faut être très très très riche. Bon, je dirais et un week-end au mois de Mars. C'est très, très, très fou <rire> aussi. <rire> un week-end au <rire> mois de Mars, comme ça c'est Voilà, ça c'est déjà plus, plus réaliste. Et puis, et puis enfin, il faut qu'elle soit assise sur un bénéfice. On se voit... En, en ayant arrêté de fumer, c'est ce que j'ai fait en 1993. Début d'année, je décide d'arrêter de fumer. Je réfléchis à ces deux, trois façons de mettre en place ça dans ma tête. Et à la fin de 1993, j'arrête de fumer parce que je me projette dans un bénéfice. Euh, j'aurai plus d'argent, j'aurai moins d'odeurs euh, désagréables à la maison, sur les vêtements, etc. Et du coup, ça a fonctionné. J'ai plus jamais refumé. Moi, je vais commencer à fumer, voilà. Voilà. Et d'ailleurs, je faire, À, à l'inverse des autres, celui-ci, c'est pas possible. Euh, J'ai un témoignage d'une personne qui nous regarde, c'est Elvan. Elle fait le point sur l'année 2020. Puis elle nous partage évidemment ses espoirs pour cette année qui arrive. 2020, ça a surtout été une année où je me suis rendu compte de la chance qu'on avait de pouvoir se déplacer en liberté sans avoir à se justifier. J'espère que 2021 sera une année durant laquelle on pourra bouger, on pourra voyager, sans avoir de raisons qui doivent rentrer dans une case à cocher, dans une attestation. J'espère qu'on pourra recommencer à planifier des projets sur le long terme. Cette année, ce sera vraiment une, une année qui sera placée sous le signe de la liberté pour moi. Beaucoup de choses ont changé hein, cette année. Jean-Luc, c'est une année du renouveau 2021 le renouveau, ça me va bien, c'est un mot qui est sympathique. J'aimerais bien lui associer le mot de reconquête, reconquête des esprits, euh, reconquérir un moral, arrêter d'être défaitiste et voir les choses comme elles sont. Cette pandémie, évidemment, tout le monde en souffre, les artistes, les entrepreneurs, les... tout le monde en souffre. Euh, moi, toutes mes conférences ont été annulées, vous voyez donc tout le monde en souffre. Mais voyons les choses comme, on... comme elles sont, l'optimisme opérationnel, c'est d'être lucide. C'est pas une tragédie, cette euh, Covid-19, c'est une épreuve collective. Et on sort d'une épreuve collective par une mobilisation collective. Ça veut dire que face à l'adversité, par exemple, il y a des gens qui, qui réagissent bien. Il y en a d'autres qui réagissent moins bien. Et bien que ceux qui réagissent bien aident tous ceux qui sont en souffrance et qui réagissent moins bien. Et votre émission, c'est Ensemble, c'est mieux. Ah bien, oui. Ensemble, c'est mieux. Et reconquérir... Un moral, ça commence par là. D'ailleurs, dans le livre que vous avez sorti qui s'appelle « Optimisme opérationnel, vaincre l'adversité », vous donnez quelques pistes sur comment être plus optimiste sur plusieurs terrains, notamment au travail. Quelques exemples oh, Il y en a toute une, toute une flopée. En fait, l'optimisme, ça ne consiste pas à euh, rester dans son canapé et croire que les choses ont arrivé sans agir. Il y a plusieurs règles incontournables. C'est d'abord de voir les choses telles qu'elles sont. Ensuite, c'est de les relativiser. Et ensuite, c'est d'agir. Et mon grand credo, vraiment, c'est de raisonner solution. J'ai traversé une période un peu compliquée qui a duré 25 ans face à l'adversité. C'est pour ça que j'ai un peu mûri le sujet. Et tout le monde me disait, tout le monde me disait que c'était impossible de s'en sortir. Le sauvetage d'une entreprise plus une autre affaire. Et puis on s'en est sorti, En apprenant petit à petit à faire tout ça, à croire en soi. Et s'il y avait un mot-clé aujourd'hui que je voudrais passer à vos téléspectateurs, c'est croyez en vous, agissez, raisonnez solution. Ça, on le dit régulièrement dans l'émission, euh, évidemment. Euh, je vais poser la question à mes invités qui sont autour de la table aujourd'hui. Euh, Pascal, on a raison d'y croire, d'avoir euh, autant euh, d'espoir, d'être aussi optimiste Oui, je pense, parce qu'il y a une phrase que j'aime beaucoup de Idriss Aberkan qui n'est pas forcément de lui, qui est un conférencier aussi, mm -hmm. qui dit que l'échec est un diplôme. Il est vrai que dans ma vie, lorsque j'étais au plus bas, euh, j'avais toujours le petit coup de talon au fond de la piscine pour remonter et j'ai appris quelque chose. Donc, je ne prends pas les choses avec le verre à moitié vide, mais avec le verre à moitié plein. Donc je pense que nous sommes des êtres humains, euh, solidarité, liberté, égalité, certes, mais je pense qu'il faut un peu plus d'amour, donc faites l'humour, pas la guerre. Oh, – on adore ce, ah, genre oui. de, ce genre de phrase, vous les retrouvez d'ailleurs dans ce livre, hein, l'alphabétisé de Pascal ah. Legitimus. En un mot, on va revenir dessus, évidemment. Oh, Qu'est-ce euh, qu que c'est qu -ce, que ce livre ?– C'est -ce un livre de, de philosophie euh, humoristique. Voilà. Euh, J'y ai mis beaucoup de choses avec un ami, euh, Gilbert Join, qui est mon co-auteur, et euh, ce sont des, des passerelles pour de mieux-être, voilà, tout simplement. Des, des pensées pour euh, être plus positif. En jouant aussi sur les mots Mais Évidemment, parce que moi, en mon en métier, c'est d'écrire, ah donc bah oui. je me suis donné à cœur joie. J'ai transformé des mots, j'en ai écrit d'autres, on a créé des nouvelles formules, on a détourné des chansons, on a créé des maximes, des épitaphes. Tu l'ouvres à n'importe quelle page, soit tu souris, soit tu réfléchis, soit tu ris. J'ai commencé l'émission voilà. euh, en vous qualifiant d'atmosphère. C'est gentil. Qu'est-ce que c'est l'atmosphère vous dire, vous recon... euh, je ne les je je connais pas toutes par cœur, mais vas-y. C'est un frangin qui en tient une sacrée couche, et bizarrement, ce terme n'a pas de féminin. Et pourtant, voilà, c'est ça, vous ah. parlez d'amour. Oui, oui, en fait, ce sont des jeux de mots, mais qui ont du sens. En fait, je... On parlait d'atmosphère, évidemment, on a rajouté un mot, on a un peu changé, ça fait, on a pour, le, pour le transformer en frère, atmosphère. Oui, ou célibataire. Ah, c'est un autre registre. <rire> voilà, tu vois, donc euh, des mots. En fait, c'est un livre de mots pour dénoncer les mots, M-A-U-X. Le rire c'est un, un bon moyen justement de retrouver l'espoir, de, de s'accrocher, de passer une bonne année Mais Moi quand j'étais clown dans les hôpitaux, quand j'avais 19 ans, je me suis rendu compte que le, le bienfait que je faisais aux, aux enfants malades, et donc j'en ai fait mon métier, et j'avoue qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que scientifiquement le rire ça renforce les défenses immunitaires, et je dirais moi humanitaires. On est d'accord, Jean-Luc Ah complètement. Le rire est indispensable. Ça ne suffit pas, mais c'est un préalable indiscutable. Oui. Et d'ailleurs, on a beaucoup ri avec un certain mon collègue de gauche, là. de gauche. Mais enfin au milieu. Enfin de gauche. Attention. Rien de politique là. -dedans. Moi, je suis au milieu. Rien de politique là-dedans. Je crois qu'on est sur un terrain un petit peu glissant ce matin hein, déjà. Hein. On va commencer. On va continuer, pardon, avec ce témoignage que j'aimerais partager avec vous, celui de Sandrine, qui nous raconte ce qu'elle compte faire de cette année. Donc on reprend nos projets professionnels. L'année dernière, on avait tout quitté à Paris pour venir s'installer à Lisbonne pour ouvrir notre agence permettant de faire découvrir ou redécouvrir le Portugal autrement. Donc on reprend nos projets, les enfants ont repris l'école, on va bientôt revoir nos amis et notre famille, donc nous avons hâte. On vous souhaite à tous plein de bonnes choses, plein de meilleurs jours à venir, reprenez vos projets, profitez et puis, euh, une belle et heureuse année, encore une fois. J'ai posé la question à, à Besma Guapsia, euh, qui est avec nous, euh, de l'association Le Sourire de Farida. Euh, là aussi, euh, vous, vous entendez euh, ce que vient de nous dire euh, notre camarade ouais, Vous ouais, êtes ouais. Dans, cette, euh, dans, dans ce chemin Complètement, oui. Complètement. Moi, je pense que, euh, comme, comme mes camarades l'ont dit, dit avant, il faut, euh, pour cette année, faut se dire qu'on est des privilégiés. Enfin, voilà, déjà, on a la santé, donc... Euh, on arrive en 2021 avec la santé. Il faut être solidaire, il faut partager, il euh, faut partager et redonner de l'amour et du sourire et du rire euh, comme Pascal légitime. C'est vrai qu'ailleurs euh, c'est pire. Bien sûr. Il y a des endroits où c'est pire. Donc la France c'est un pays qui est pas trop mal loti quand même. Mmh. On est un peu gâté, donc on se plaint parce qu'on a nous a enlevé des privilèges, mais euh, à y regarder, euh, ça va, pas trop mal. Et j'ajoute qu'une des clés du bonheur qu'on est toujours en train de chercher sans jamais le trouver, c'est déjà d'apprécier ce qu'on a. Tout à fait. Apprécier ce ouais. qu'on a et tout ce qu'on peut faire avec ce qu'on a. Alors le pessimiste va râler, il va se lamenter sur ce que cette pandémie lui coûte. L'optimiste travaille à ce qu'il va gagner en partant de ce qu'il a. Donc un, je crois un conseil qu'on peut suivre. Le livre que vous avez sorti, Optimisme opérationnel, vaincre l'adversité, c'est un véritable kit, c'est une boîte à outils. C'est une boîte à outils qui est née dans ma vie d'entrepreneur quand j'étais confronté à ces difficultés dont je vous parlais tout à l'heure. Et ce livre est un carton pour une raison simple. C'est parce qu'il est ancré dans le concret. Faire concret, comment recréer le collectif, comment booster les équipes, comment booster les gens aussi à la maison par quelques règles simples. Il faut faire simple pour être efficace et qui, je crois, être bien sur le terrain. Moi, Au beau milieu de l'adversité, je me suis dit, si un jour je me sors de toutes ces histoires, 25 ans c'est quand même long, eh bien je transmettrai aux autres. Eh bien, vous voyez, aujourd'hui, je transmets, grâce à vous, merci pour votre invitation, et grâce à ce livre, je transmets aussi. D'ailleurs, ça, ça, ça, ça va parler à celles et ceux qui nous regardent ce matin. Euh, comment on fait, dans quel mood est-ce qu'on doit être pour commencer une bonne journée Ce lundi, ce premier lundi de lundi. Écoutez, si vous êtes dans un mauvais mood, d'abord, personne n'est 365 jours par an en forme. Moi-même, il y a des jours où je suis un petit peu moins bien, quand je vois Pascal, quand... non, je plaisante. <rire> euh, <rire> il faut accepter, il faut accepter, accepter votre état. Mais moi, quand je suis moins bien, je sais qu'immédiatement, je vais remonter. Parce que j'ai mis en place les bons outils dans ma tête. Et donc, si vous êtes moins bien, vous êtes moins bien. Acceptez-le et après, vous repartez sur des bases nouvelles. Ceci pour faire simple et faire court. Mais accepter, c'est un, un bon principe. Pascal, comment on fait pour commencer une, une bonne journée Un bon lundi, un lundi du bon pied. Bah, c'est d'avoir un but déjà Pourquoi on se lève. Ouais. Pour les enfants, pour notre femme, les amis, le travail. C'est quoi le but Quand on a un but, déjà, on peut cibler et on peut déjà élaguer, enlever ce qui n'est pas utile. Ensuite, se dire qu'on est plutôt pas mal loti comme je l'ai dit, il y a, il y a 5, 5 secondes. Et de se dire qu'effectivement, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les autres Ça peut aussi être un but en soi. Donc euh, bah voilà, tout simplement, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais philosophiquement, il y a des très bons livres pour ça. Mais c'est vrai que l'humour, moi, m'a sauvé, parce que j'étais un enfant plutôt mutique, introverti. Et grâce à l'humour, ça m'a permis de, de transmettre, de mettre en transe, et puis de transmettre des valeurs aussi. Parce qu'avec les Inconnus, on a transmis des valeurs à travers des sketchs qui, étaient, qui avaient du sens. Et je continue à travers ce bouquin, à travers des émissions de télé, en faisant du cinéma, la télévision, je transmets des choses pour que les autres, les autres puissent un petit peu, en toute modestie, s'élever. Voilà. Votre bonne résolution, qu'est-ce que c'est, cette année euh, bah De travailler, comme je le faisais avant. Oui et puis surtout, euh, bah non, bah la santé c'est évidemment, Alors, euh, à partir de saint c'est plutôt la prostate, hein je ne suis pas concerné, je ne suis pas concerné. Je, mais j'en suis fort heureux, Black pourquoi vous regardez <rire> Je ne vous ai pas regardé, non, non, non. Je, je, je respectueux quand même. Mais le masque en tout cas, hein, vous lancez une mode, hein, oui Oui, pochette, le, hein. euh, Oui, on ne sait jamais parce que ça peut servir à tout moment. Non, la bonne résolution c'est de, de sourire, d'être heureux, mais ce n'est pas facile. Et moi je dirais la meilleure résolution pour moi c'est de ne pas être naïf, par tout ce qu'on entend. Ne pas être naïf, hein. notez-le, hein. c'est la bonne résolution, euh, notamment euh, de Pascal Légitimus. Euh, notre petite euh, règle de trois, euh, mon cher Jean-Luc, euh, pour conclure cette séquence, euh, trois mots-clés pour aborder l'année 2021 de façon plus optimiste. Confiance, énergie, action, et comme vous m'en demandez trois, je vais vous en donner une quatrième, raisonner, solution. Raisonner, solution. En hein. permanence, pas rester scotché au problème, on analyse le problème, une fois qu'on a analysé le problème, alors là, on switch en mode solution, et ça ouvre des perspectives, ça donne le sourire, et ça donne surtout des pistes de sortie, voilà. Stop aux lamentations, la pandémie est là, elle est là, on l'accepte, et on, collectivement, on fait tout ce qu'il faut pour en sortir par le mieux, par et le puis,